Je vis dans un château gratuitement. Vous allez me dire, mais comment c'est possible Eh bien, c'est très simple, finalement, c'est l'héritage. Tout simplement. Merci papa, merci maman. Et merci la famille. Vous me mettrez la pisteur, hein Allez, champagne. C'était une blague. Comment suis-je capable de vivre dans un château gratuitement Eh bien, c'est très simple. Il suffit de... Et oui, je suis volontaire dans un château de la Loire. Je travaille 28 heures par semaine et en échange, je suis logé et j'ai 50 euros pour faire mes courses. Et avant de vous parler de l'intérêt du volontariat, je vais vous montrer une journée au château. Je me lève à 8h20. Les volontaires ne vivent pas directement dans le château, mais dans une sorte de petite dépendance juste à côté. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que de vivre dans un château Eh bien, c'est d'avoir une vue sur le château. Il est 9h et on commence la journée. Aujourd'hui, notre but est de terminer de désherber un quart de pelouse pour pouvoir y planter des fraisiers. On travaille souvent à plusieurs, ce qui nous permet d'échanger sur nos différentes cultures, de bien rigoler et de faire passer le temps plus vite. Yeah, it was kind of fun. <laughs> And you're like, woo! Yeah. <laughs> oh, RuPaul! RuPaul too! RuPaul is the most famous. <laughs> oh, okay. <laughs> so, yeah, like shake it first. <laughs> <laughs> I'm going to be feeling much Yeah. Gay yeah. yeah, kids. <laughs> Puis à 10h30, c'est la pause café du matin que l'on prend sur la terrasse du château lorsqu'il ne pleut pas. Les frisiers sont prêts à être plantés. Et je vous avoue que c'est très satisfaisant d'avoir un résultat concret et palpable lorsque l'on est habitué à travailler sur un ordinateur. So great <rire> Il est midi 30 et nous avons une heure de pause pour manger. On continue l'après-midi avec un autre projet, débroussailler le quart de pelouse d'à côté. Ouh là là, nice Et maintenant là, waouh Oh là là là là, on a une sacrée affaire On commence par enlever tous les bouts de bois pour éviter que la tondeuse ne casse. Voilà. pour je ne sais quelle raison je ne pensais pas avoir assez de force pour réussir à allumer la tondeuse mais apparemment si travail assez long et fastidieux mais c'est nécessaire pour pouvoir réussir à planter des arbustes à fruits rouges. Le but est d'enlever toutes les plantes et les racines tout en gardant le maximum de terre. Il est 14h30 et on a notre deuxième post-café. L'une de mes activités préférées est d'aller voir Bella qui est toujours là pour nous divertir. <rire> Hello Bella <rire> Encore quelques coups de fourche et il est 16h. La journée de volontariat est terminée. Je m'accorde une petite pause musicale avant de passer à la deuxième partie de la journée publier ma vidéo YouTube. Ma vidéo est enfin publiée et les retours sont cool, donc ça fait super plaisir. Vous pouvez retrouver la vidéo juste ici si vous voulez. Et voilà, la journée est terminée. Elle était intense mais cool. Lorsqu'il fait beau, j'en profite pour aller faire un petit plouf dans la piscine qui n'est pas encore chauffée. 10 degrés c'est froid mais ça énergise. En volontariat, toutes les journées sont différentes. C'est pourquoi j'ai aussi eu l'occasion de préparer et servir un repas pour 13 personnes. C'était pas toujours simple mais j'ai appris des trucs comme par exemple faire une crème fouettée. Oh non, crème chantilly. Chantilly Allez la. Waouh mmh. mmh. wow. Incroyable Autre exemple, un jour de pluie, on a monté des chaises dans la chapelle. C'est la deuxième fois que je fais du volontariat et je vais vous en parler un peu plus. Personnellement, j'utilise la plateforme Elpex sur laquelle on peut trouver des hôtes sur n'importe quel continent. Peut-être pas l'Antarctique. Non, pas l'Antarctique. Et ce, pour tout type d'expérience possible. Alors quand j'ai vu qu'on pouvait faire du volontariat dans un château, je me suis dit qu'il fallait que je vienne. Premièrement parce que j'ai rarement l'occasion d'être dans un château, puis je me suis dit que j'allais pouvoir apprendre de nouvelles choses. Sur Alpex, tu payes 20 euros et ça te permet d'envoyer des demandes à des hôtes pendant deux ans. En général, les volontaires travaillent entre 4 et 6 heures par jour et ont les week-ends de libre. Je trouve ça super parce que ça permet d'apprendre la culture d'un pays en étant directement en contact avec les gens. En ce moment, je suis en France, mais je suis entourée d'Australiens, de Brésiliens, d'Américains, donc j'ai un peu l'impression de voyager. Souvent, on reste à un endroit entre minimum une à deux semaines et jusqu'à plusieurs mois. Et surtout, point très important, on peut partir si on n'aime pas ou si on ne se sent pas bien. On a le droit de partir. Moi, pour l'instant, ça me convient très bien parce que j'ai du temps pour faire mes vidéos. Et en même temps, je ne dépense pas d'argent dans un loyer et presque pas d'argent dans la nourriture. Et puis, vivre dans un château, c'est quand même assez extraordinaire. On peut aller se balader dans la forêt, on peut utiliser la piscine, on peut aller découvrir les douves. C'est cool D'ailleurs, abonnez-vous parce que j'ai pour objectif de vous faire une visite guidée du château la semaine prochaine. S'il vous plaît, aidez-moi à avoir 1000 abonnés, c'est si long, c'est si difficile. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. C'est très utile pour le développement de la chaîne. Et moi, je vous oui. dis à dimanche prochain. Bisous <rire> <rire> Eh bien, eh bien c'est très simple finalement. <rire> Qu'est-ce que je dis c'est l'héritage. Voilà, c'est ça, c'est pas compliqué, finalement. Mmh, mmh. un délice. <coughs> bah, il est pas bon. Les biens que <rire> ça Planter des arbustres. arbustes. Arbuste, arbuste. Oh. Tirez. Yeah. Su. Mmh, mmh, mmh.